Eh bien, bonjour, Maître Sensei, très grand gourou Mamawashi. Oh. Plus humble des nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur ce plateau. Il est vrai que vous sortez assez rarement du Japon. Votre venue en France est un événement exceptionnel, ainsi que votre présence parmi nous. Pour les personnes qui n'ont pas l'honneur de vous connaître, pourriez-vous vous présenter en quelques mots Je fais des cordes. Votre pratique des cordes, pas un petit peu dangereux mmh. Non, vous avez vu Il suffit de passer trop fort Que ressent-on quand on est attaché C'est une ébullition de votre âme, elle ne peut plus bouger. Je vois, mais... Que se passe-t-il réellement à ce moment-là Là, il faut lâcher prise. Et vous Pouvez-vous nous dire ce que vous ressentez dans les cordes Je ne... ...sais pas... Elle se sent bien, elle aime ça, elle est dans un tasse second. Justement. Pourriez-vous préciser un peu la nature de cet état second Eh bien, euh, le second degré est un état particulier. Mmh, C'est-à-dire... Est-ce euh, que c'est une façon de dire qu'elle se sublime Le second degré n'est pas une température, c'est un niveau de compréhension supérieur. Et il faut faire la différence avec ce qui est des et ce qui ne l'est pas. Ah oui, ça a l'air d'être un concept philosophique assez... important. Le second degré, c'est un petit peu comme le nirana de l'intelligence. D'accord, c'est plus comme le Wi-Fi. Tout le monde ne capte pas correctement. Et en effet, il n'y a que vous qui puissiez dire avec certitude comment elle se sent. Oh, le talent. Le, le talent. Pourriez-vous nous parler de... de vous et de votre parcours Oui. Je suis issu d'une longue lignée de chibaristes. Oh, qui Mais encore mais vous nous donner plus de détails, Maître Sensei, très grand gourou Mabawashi, haut, oh, le plus humble de tous les chibaristes. Nous avons toujours fait des cordes. Mon père, le père de mon père, et son père avant lui, et son père et le père de nos pères encore. Mais votre lignée vous. On t'a quand même ah, nous faisons des cordes depuis et avant et bien avant encore. Voici notre peinture de familiale la plus ancienne. C'est très impressionnant. Mais vous, personnellement, depuis quand avez-vous commencé à pratiquer Dans le ventre de ma mère, avec mon cordon ombilical. À ma naissance, j'avais fait un kusari et kimusubi. Pouvez-vous nous parler un peu plus du shibari Comme je l'ai dit... C'est une honneur ancestral qui remonte à la préhistoire, bien avant mentions de la corde et du smartphone. Oui, oui. Pour nos spectateurs, pourriez-vous être plus précis sur l'époque Ah, ah 19, ça remonte 19, à, à l'époque journalistique. Hein. L'époque journalistique, c'est juste avant 19, le jurassique et un peu après le Crétacé. Ah oui, en effet, avec tous ces mots compliqués, c'était forcément il y a longtemps. Pour être précis, le journalisme, c'est à peu près en même temps que l'obscurantisme dans cette période. Mmh, alors, voilà, en l'an moins 33 avant internet. Eh bien, euh, merci pour ces précisions sur euh, l'origine historique du Chibari. Maintenant, il est temps de parler un peu de vous. Que ressentez-vous exactement lorsque vous faites des cordes une connexion s'établit qui va de nos âmes à nos âmes, cela touche de nos cœurs, c'est très intime. C'est une communion avec notre propre nature. D'accord, mais le sexe dans tout ça Hum, Quoi, le sexe ah, On Le shibari ne serait pas un art sexuel Seulement si vous le désirez, il est ce que vous en faites. Ah, si vous en faites un mauvais usage ou un bon usage. Justement. Comment peut-on reconnaître le bon chibariste du mauvais chibariste Ah, je l'attendais, celle-là. Le mauvais chibariste, oui, oui, il vient, oui, il, oui, il oui. prend ses cordes, il est en corde. Et le bon chibariste. Le bon chibariste, oh, il vient, il prend ses cordes, il est en corde. Je vois, on peut vraiment pas les confondre. Mmh. Eh bien, merci, euh, maître. Très grand gourou Mama Washi, euh, vous le plus un chibariste. Voici qui conclut euh, notre. Euh, Tiens, séance de découverte de l'ERFIBARI, en espérant que votre intervention aura donné envie à notre audience de découvrir cet art traditionnel, ancestral et ma foi fort attachant. Agis tous les jours comme si c'était le 1er avril. Pour ne pas te faire avoir par ces informations parodiques ou par les hoax, plusieurs conseils. Il possède des codes très caractéristiques, messages qui provoquent la tristesse, la colère ou du contenu invraisemblable. Ce soir, plus de rêves et plus d'histoires.